Christelle Giraud, fondatrice de la plateforme popfix.ch. Euh, la réparation s'inscrit dans une consommation responsable. Consommer responsable, c'est aussi consommer d'une façon où on veut prendre soin des choses qui nous entourent. Euh, consommer d'une façon responsable, ça ne veut pas dire euh, ne plus consommer euh, et arrêter la croissance. Ça veut simplement dire qu'on qu donne la valorisation à, aux personnes, au social et puis à notre environnement. La réparation, eh c'est quoi Ça veut dire qu'on peut faire durer les objets un peu plus longtemps, c'est-à-dire qu'on peut également euh, limiter les déchets. Euh, ça valorise l'économie euh, locale, euh, ça donne du travail à des petites entreprises, à des particuliers euh, et crée créer des emplois locaux également. Pop and Fix a été créé afin de faciliter la vie des particuliers. Cette plateforme permet de proposer, de rechercher des services de réparation, de petits bricolages, des petits services, des coups de main. Finalement, c'est ces petites tâches à faible valeur ajoutée dont on a tous besoin et dont on devrait avoir souvent des personnes autour de nous qui peuvent justement donner un petit coup de main, réparer une machine à, une machine à laver, euh, essayer de, de, de récupérer un jean ou de, de, de coudre, euh, de recoudre petites, euh, certains vêtements, faire des retouches. Euh, L'idée, c'est justement de valoriser ces, ces, ces tâches, euh, également de petits bricolages pour euh, tout à chacun, pour faciliter le quotidien.